La Maison du Colonel, c'est au départ un projet de café associatif qui de plus en plus euh, s'oriente vers un projet de tiers lieu culturel et citoyen. Euh, c'est au départ euh, la réunion d'un besoin sur le quartier, en fait identifié à la fois euh, par les habitants, par les artistes du collectif de la briqueterie, mais aussi par d'autres acteurs associatifs euh, du territoire euh, sur le, ce besoin d'un lieu qui rassemble, qui réunit dans la mixité et qui permet de recréer du lien social. Et puis avec le temps, le projet s'est affiné vers un projet culturel, artistique, citoyen et aussi très orienté sur les questions d'écologie qui se tourne autour de la rénovation de cette ancienne friche qui est une petite maison de la caserne Friand à Amiens et qui était à l'abandon. Qui appartient à la ville d'Amiens et qui a concédé, nous en donner la, la propriété pour, les, pour 30 ans, euh, sous condition d'en faire un café associatif et de rénover le bâtiment euh, dans cet objectif. Donc euh, voilà, c'est un projet qui est porté avec les habitants et au profit des habitants. Les valeurs qui sont portées par ce projet, euh, je pense qu'elles tournent beaucoup autour de la question de la mixité. Et du coup, découle de ça le fait d'accueillir tout le monde, que ce soit un lieu ouvert à tous dans lequel on mène des projets d'intérêt général, euh, donc euh, au profit euh, du plus grand nombre. Euh, de fait, en découle euh, forcément ben, une valeur hyper importante autour de la tolérance. Euh, de fait, voilà, si on est dans un lieu où il y a des gens avec des très grandes différences, que ce soit des disparités, euh, euh, en termes de lieu où on habite, euh, d'origine, de, euh, de milieu social, de milieu économique, en tout cas, c'est un lieu aussi très intergénérationnel. Il faut de fait que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin et donc cette valeur de tolérance, elle est hyper importante. Du coup, on, on, voilà, on essaye beaucoup de travailler dessus. Euh, c'est un lieu aussi dans lequel on met un point d'honneur à accueillir dans une ambiance qui est conviviale, qui est chaleureuse et euh, qui est bienveillante. Et je pense voilà, c'est un trio... Euh, qui est important, en fait, dans les valeurs que porte le projet de la Maison du Colonel. Il y a un spectre d'événements qu'on mène qui est très, très large puisque la programmation de la Maison du Colonel, elle est en grande partie portée, proposée par des habitants et des associations partenaires du projet. Des habitants et des associations qui habitent le quartier, qui sont présents, à planter ici, mais aussi ailleurs, en fait, dans Amiens, puisque ce n'est pas exclusivement les habitants ici qui habitent à côté, les voisins qui viennent dans ce lieu. Euh, et donc, euh, donc, la programmation, elle va euh, d'un atelier euh, tricot en passant par un projet de résidence avec euh, un artiste à la rénovation. De, donc, pas, ça passe par le biais de chantiers participatifs. Et on a aussi beaucoup d'événements euh, culturels, artistiques, euh, avec la programmation de concerts, de projections. On fait des goûters avec les enfants, des lectures jeunes publics. Il y a un événement très emblématique à la Maison du Connaisse c'est les brasseries éphémères. Euh, c'est ce qui a fédéré beaucoup euh, parce que c'était vecteur de, de, de beaucoup de convivialité et donc l'idée c'est de préparer un repas euh, avec les habitants en atelier participatif euh, et euh, d'ensuite de le vendre à prix coûtant aux habitants qui ont participé à l'atelier mais pas que, euh, à tous ceux qui ont envie de venir. Euh, on essaye de se rattacher euh, voilà, à des à d'autres associations, à des communautés qui, qui ont envie de faire découvrir la culture de leur pays. Donc on a amené des brasseries japonaises, des brasseries syriennes. Donc comme ça, on vient apprendre une technique, à cuisiner autre chose que ce qu'on fait au quotidien, rencontrer d'autres gens. Et euh, du coup, ça fait un brassage culturel qui est hyper intéressant sur ces moments-là. Et euh, du coup, on s'assoit facilement, euh, on a des grandes tablées, donc euh, au bout d'une table, euh, si on vient tout seul ou à deux, puis en fait, on se retrouve avec euh, trois, quatre autres personnes qu'en fait, on ne connaît pas forcément. Et il y a forcément à un moment donné, dans la soirée, on finit par s'adresser la parole pour une raison très pratique ou parce qu'on rigole d'un fouet d'une même chose. Enfin, voilà. Donc, il euh, y a, y a beaucoup de convivialité et souvent c'est euh, quand on demande des anecdotes euh, autour du projet c'est souvent euh, euh, autour de ces moments de convivialité en fait que les anecdotes elles reviennent c'est celles qui laissent le plus de traces dans le temps euh, parce que euh, parce, parce qu'il y a énormément de mixité qu'il y, y a du lien social qui se crée qu'on vit quelque chose ensemble en plus dans l'espace public euh, donc c'est pas anodin. C'est hyper vaste hein, la définition de tiers-lieu, je, je pense que ne sais pas si dans les interviews deux personnes la définiront tout à fait de la même façon. Pour moi c'est des espaces qui sont hybrides, dans lesquels en effet il se passe une effervescence de choses. Euh, parfois des choses très classiques, mais qui se, qui se mélangent à des choses plus innovantes, euh, que ce soit d'un point de vue technologique, mais que ce soit aussi d'un point de vue sociétal, où il y a beaucoup d'innovation sociale aussi. Euh, c'est des lieux où on expérimente, où on vient apprendre. Euh, on fait ensemble, on rencontre des gens, d'autres gens, pas comme nous, et puis on se transmet des choses entre soi. Voilà.